Tu veux manger des gaz Tu Il me ressemble quelqu'un. Il est l'ami d'enfance. Ça, c'est Abyss. C'est pas possible. Abyss! C'est quoi Abyss? C'est toi? Viens, viens, viens. C'est pas fait. C'est quoi, tu es revenu quoi? C'est toi qui joues ça là là? Tu nous as, on, on, on, on s'est pour revu et tu es parti complètement. C'est avec ça que je te vois maintenant. Tiens, oh. t'as bien changé. hein? Eh. Non, non, non. que je donnais l'argent dans le temps. Abyss, on ne peut pas me dire que c'est ça là que tu, tu, tu es en de pousser. Oh, tu demandes l'argent en fait. C'est toi, moi, je gère. Tu ne peux pas me dire que ça là, c'est ton business. On a, on a resté ensemble dans, dans un quartier, dans notre quartier, c'est pas après le quartier, on a fait le même. De tout primaire jusqu'au secondaire. Tu m'as laissé, tu vas laissé. laisser. C'est pas, je t'ai laissé, moi, mais j'ai eu une autre opportunité, je suis allé en France. Je, viens de... je suis rentré hier, donc tu es en France maintenant C'est là-bas je vis, mon frère. moi, je suis dans ça là, c'est pas un problème, laisse alors. Il faut me donner quelque chose, je vais juste manger. Alors, tu vas aller manger, tu vas. Veux... Allons, tu je suis ça là Laisse ça là, ça là, c'est rien, mais moi, je vais t'aider allons. C'est moi, j'ai plus de boulot. C'est ça Julien. Mais qu'est-ce qui c'est. Tu peux pas me dire que ça là c'est ton boulot, mon frère. C'est un boulot, c'est ce que je fais. Non, ça c'est pas Pour manger, C'est difficile pour moi maintenant. Non, on va aller manger maintenant. Tu vas manger ce que tu veux. Je lui fais manger. Aïe, ah, pourquoi pas Tu es mon frère. Il y a longtemps, c'est vu. Quand je suis rentré, tu viens te chercher au quartier. là on m'a dit que tu as déménagé. Bien quitter là-bas. Tu n'es plus là-bas. Il tu... y a déjà bien changé. Parce ah. que moi, j'ai commandais classe dans le quartier. Ah. Tu sais. Quand qu'il avait ma moto dans le quartier, il comment tu es devenu. Non, il faut laisser ça. Tu sais ce qu'on va faire tu m'as dit dans la voiture que tu n'as pas, pas de passeport. Je pas de passeport. Je vais appeler quelqu'un. En attendant que je n'appelle la personne, on va appeler. Ils vont nous envoyer un morceau. Okay. Moi, j'ai loué, j'ai loué, Badé dans, dans, dans, dans, dans, dans un là dans l'eau. Là-bas, je dors. Je suis dans l'eau même. Dit. Oh. Dans l'eau, je dors. Ils vivent là, ils là, hey, vivent là-bas, ils ont pratiquement fini. Je vais t'envoyer la voiture à rester là-bas. En attendant qu'on le fasse les paquets. C'est pas vrai, si si, si, si c'est bien. Regarde le petit là, le petit que moi j'ai commandé dans le quartier. Aujourd'hui il est devenu riche, il veut me montrer qu'il est riche. Moi je suis toujours à ce niveau. Hum. Je vais lui faire ça, je vais lui montrer ça. Tout ça là pour moi seul. C'est pour manger mon frère. Pour manger. Quand je vais prendre le numéro de la maison, Le passeport. Oui. C'est ce que moi je commandais les trucs dans mon quartier? Là, comment elle est devenue riche? Hein? Ouais, bis. Il y a aussi bien dans le Jamais. Tu as dit tu n'as pas à me remercier mon frère Dis-moi tu as, tu as un étranger de naissance Oui j'ai fait ravi quoi J'ai fait ravi, ravi. J'ai l'épine aussi Super mmh. Je vais laisser Non on n'a pas fini eh. Non non je suis juste Mon fils Mon fils Faut boire, on va partir, je suis pressé Non, je vais boire, il n'y a pas de boire Faut, faut, faut c'est bon, ce que j'ai mangé là, c'est bon Habis, ah faut boire, c'est la bière, faut boire Non, je viens de manger maintenant, c'est bon Tu as mangé, je ne dis pas non, faut boire Non, moi je viens de manger Comment je veux boire encore, moi je ne prends pas la bière. Attends, je comprends pourquoi Ta vie est misérable, je le comprends maintenant Non, pas tout. Moi, je vais t'aider je me lève en même temps tu mets quelque chose dans ma boisson. Qui t'a dit ça? Tu veux que j'appelle la dame? Non, tiens, Non, faut boire. Si tu n'as rien mis dedans, faut boire. Donc dedans. Comment tu sais que je ne prends pas la bière? Non, faut boire. Tout le monde faut boire, faut boire, faut boire. boire. <rire> c'est bon, moi qui ai empoisonné la boisson. Qui t'a dit que j'en prends? Mais... Madame, s'il vous plaît venez. C'est bien, c'est toi. C'est toi qui m'as fait venir ici. Là. Je t'ai fait venir, je ne dis pas non, mais faut boire. Hein? Faut boire, non. Voilà, qu'est-ce que vous hein? Oh Ok, excuse-moi, c'était pas ça. Voilà. Hein, en fait. Merci. Merci. Tu vas rester dans ta maison, dans, dans ta vie. Tu hein. vas changer de ma vie. Tu vas changer ta vie. On est des amis. on a grandi ensemble, non Donc, bon, à cause de ça, vous allez durer comme ça au Vous allez durer, vous allez. Durer. Dans la pomme je laisse pousser là bas, toi après toi, là bas tu voulais me faire passeport bien dit non, tu veux me faire voyager non